Bonjour à tous, euh, voilà, alors ce qu'on a, qu a prévu de faire aujourd'hui c'est de vous donner quelques cas concrets de ce qu'on fait avec Danone et de type de projet que Danone gère avec la social data, et on va faire un deep dive sur un, un sujet un peu particulier donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, euh, voilà, pour, pour ceux qui nous connaissent pas, euh, on est une, une plateforme de social intelligence donc notre métier c'est d'aider les marques euh, avec de l'intelligence artificielle euh, et de l'expertise sectorielle euh, d'analyse et de data science à tirer parti de la social data et à trouver des insights euh, pour les, euh, les, les aider à progresser sur la connaissance de leur marque, des consommateurs et des tendances. Donc je vais laisser la parole à, à Christian et on fera un deep dive sur une case study tout à l'heure. Euh, merci, euh, donc, je suis Christian Vesser, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas vous présenter euh, Danone, en revanche, au cours de la présentation, vous aurez l'occasion de voir euh, certains de nos produits euh, à travers le monde, euh, mais plutôt commencer par euh, cette jeune femme. Cette jeune femme, parce que sans doute comme vous, euh, elle et vous, donc, vous aurez passé d'ici la fin de la semaine, euh, et j'en vois déjà euh, dans la salle, à peu près 20 heures, plus ou moins, à échanger du contenu sur le web, à commenter ou à faire de la recherche. Et chez Danone, dans le cadre de l'analyse de tendance et dans le cadre de la compréhension des consommateurs, de nos catégories et de nos marques, aujourd'hui, au cœur de ce processus, nous intégrons systématiquement ce que les gens vont rechercher sur le net, que ce soit sur des plateformes type Google, Baidu, si on est en Chine, mais aussi tout le contenu partagé sur lequel aussi ils s'engagent, ils vont commenter, que ce soit textuel ou visuel. Et la chance qu'on a, j'allais dire, c'est que les catégories qu'on appelle en anglais food and beverages sont parmi les plus recherchées sur le web et à la fois parmi les plus partagées en termes de contenu généré également. Vous seriez surpris de savoir qu'aux États-Unis, en moyenne, on a environ 100 000 conversations, 100 000 publications par mois sur la catégorie ne serait-ce que des yaourts. En termes de search, on est à environ à 130 000 sur les derniers chiffres mensuels, avec des augmentations importantes. La saisonnalité est forte aux États-Unis, notamment en raison des frozen yoghurt. Donc ce sont des hot topics, pardon. Je savais un peu plus vite que l'animation des, des, des gifs. Euh, le point important, c'est que euh, on veut aussi écouter au-delà de nos catégories et au-delà de nos marques quand on veut parler de tendance. Ça, ça, ça, c'est important. Euh, parce que finalement, le web, c'est le reflet vraiment de ce, que les, de ce que nous sommes, de ce que les gens sont, à la fois euh, pour exprimer des satisfactions, des envies, des besoins. Donc on parle vraiment de « needs identification » en, en anglais mais aussi, euh, comme je le disais, de points plus négatifs, de frustration, de tension, de crispation qu'ils peuvent avoir. C'est important donc, de comprendre ce contexte-là. Le point aussi euh, vraiment euh, clé aujourd'hui dans la transformation digitale de Danone, c'est qu'on est convaincu que c'est un moyen d'être connecté aux consommateurs, d'être consumer centric. Euh, Plutôt euh, la présentation de nos confrères de Mars parlait de pet centric, donc vraiment là c'est consumer centric. Euh, et c'est une façon d'être connecté sans solliciter en fait, euh, nos consommateurs par rapport à de l'étude traditionnelle. Et donc quand on va écouter euh, de manière beaucoup plus holistique, comme je le disais, au-delà de nos catégories, c'est écouter par exemple plutôt ce qui est du registre d'habitudes alimentaires, de thématiques sur euh, uh, sustainability, uh, naturality, qui vont être un moyen de mieux comprendre ces comportements euh, globaux des, cons des consommateurs. Comment ça fonctionne euh, chez Danone C'est vraiment un aspect très stratégique de l'implémentation du, du, du social listening et du social media intelligence c'est ici comme vous le voyez le fait de pouvoir capter les conversations les publications sur du filtrage c'est ce que je vous disais sur des thématiques par du keyword sur de l'image sur des corpus qu'on a préalablement identifié et ensuite c'est de pouvoir ajuster et structurer cette donnée en fonction de priorités qu'on a pour le business. Donc en bas de cette slide, vous voyez ce qu'on appelle en anglais le marketing journey, qui commence à gauche justement sur l'identification d'opportunités de croissance parce qu'il qui peut être du, euh, euh, du contenu euh, généré euh, en termes de tendance. Ça peut être aussi euh, l'identification de risques, de risques émergents. Et au long de cette, de cette journée, on va, une fois qu'on a identifié des opportunités, des risques, davantage explorer mieux comprendre avec un écosystème d'outils qui nous permet de lire ça plus en détail. Ensuite, au milieu, le « understand », notamment ce qu'on valorise de plus en plus, c'est la contextualisation d'usage de certains de nos produits ou de catégories par l'utilisation de contenus visuels identifying les, les communautés par notamment la cartographie de ces communautés et des influenceurs. Et enfin, vraiment quelque chose qu'on valorise de plus en plus, la data du social, pour monitorer les performances de nos marques, non pas simplement d'un point de vue traditionnel, si vous êtes familier avec des trackers de marques, où on va demander à des consommateurs de nos catégories de répondre selon des listes de questions, mais spontanément, ce qu'ils disent sur nos marques et qui est plus ce qu'on appelle cet aspect bottom-up que l'on prend de plus en plus en compte dans euh, l'évaluation de nos performances. Alors, je voulais vous montrer quatre illustrations qui sont euh, dans la tendance et c'est pour être très transparent avec vous, plutôt dans une approche empirique. Euh, ces quatre illustrations là, mais elles sont réelles euh, et on verra avec Guillaume quelque chose de plus méthodique qu'on a justement voulu mettre en place avec notre partenaire LinkFluence. La première illustration, c'est sur la consommation des yaourts en Espagne. En fait, nos équipes locales, en regardant régulièrement les contenus, notamment visuels sur Instagram, sur la catégorie des yaourts, de mots, et de mots clés et autres, ont trouvé que beaucoup de publications se faisaient sur une consommation du yaourt, soit extrait de son pot, donc de manière un peu en vrac, dans des bols, et accompagné de fruits, de céréales, une tendance qu'on voit aussi dans d'autres pays. Alors Retour un peu au, au naturel, euh, finalement à, au faire soi-même. Et ça a donné l'idée aux équipes espagnoles de pouvoir lancer un produit qui est sous forme de pouch en anglais, donc c'est eco-friendly en termes de packaging, et qui est un yaourt nature, euh, qui a un certain succès, et qui permet justement de répondre à ce type d'usage, à ce type de besoin auprès des consommateurs espagnols. Le deuxième exemple, lui, tient compte d'un historique plus long. En fait, comme je vous le disais, chez Danone, on écoute tout ce qui est food habits depuis un peu, à peu près 5 ans. Là où nous avons mis en place le web, le social listening. Et notamment, un des phénomènes qui est aujourd'hui quelque chose qui est passé vraiment dans, dans quelque chose de beaucoup plus courant, puisqu'on voit même des, des rayons dans certains magasins, c'est le phénomène vegan. Euh, la courbe que vous voyez c'est sur la partie euh, search de, de, de Google mais on a longtemps écouté euh, ce sujet au sein en fait, de ce qu'on appelle naturalité. Donc le sujet, il y a trois ans, a largement supplanté le bio ou d'autres types de, de, de, de diet, de lifestyle, je pense à, à keto, je pense à paléo, euh, pour devenir quelque chose de très fort déjà aux états unis et ensuite qu'on voyait émerger dans d'autres pays plus inattendus. Alors celui du milieu c'est le Mexique, on voit l'Allemagne, ici vous ne les avez pas, mais la Russie, la Pologne commençaient déjà il y a quelques années à faire émerger avec déjà des termes issus d'anglais de, de, de, de, type, type vegan ou véganisme et le point c'est que Danone a racheté pour diversifier son business White Wave qui est le premier producteur de produits végétaux dans le monde basé aux États-Unis avec les marques Alpro notamment en Europe en 2017 Un autre exemple qui est très euh, local et très euh, actuel, c'est euh, bien sûr alors, le, le, le Plastic Pollution, comme vous pouvez l'imaginer, sujet très discuté sur, le, sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, plus largement. Et là, c'est aussi une courbe de search qui est validée par un certain nombre de publications qu'on a pu crawler. Euh, L'idée qu'on euh, pouvait aussi proposer peut-être du yaourt, un peu sur le prolongement de ce qu'on a vu en Espagne, en France, euh, dans une, une chaîne, c'est Day by Day, on trouve ça en région parisienne, et de pouvoir proposer aux gens de venir avec un bocal et de se servir en quantité de yaourt pour répondre à leurs besoins la quantité étant complètement liée à ce qu'on disait, à la taille du bocal, et aussi dans la lignée de ce qu'on a en vrac aujourd'hui, les céréales, le jus d'orange, le thé, et pourquoi pas les yaourts. Vous pouvez tester. Et le quatrième exemple que je voulais vous proposer, c'était sur Volvic, donc là aussi c'est français. Les équipes de Volvic France ont vu, en regardant notamment sur ce qui était posté sur la marque, que euh, beaucoup d'adolescents étaient fans de la marque et qu'ils utilisaient un langage spécifique hyper euh, euh, rigolo euh, sur la marque, donc en détournant certains certains aspects. Donc tout ça, c'est vraiment du user-generated content. Euh, et donc la marque a décidé de créer un compte Twitter follow où euh, elle en réemploie en fait les codes de communication et les codes culturels de, de, de cette cible, euh, vraiment en parlant de, de, de, à leur façon. Euh, soit en langage plus manga ou euh, plus rap, euh, et bien sûr en permettant euh, aussi euh, à cette audience de gagner des, des packs de Volvic Fraise. Oui, je n'ai pas précisé que c'était Volvic Fraise, c'est le plus important. Alors fort de tout ça, euh, c'est ce que je vous disais en introduction, avec ces approches un peu empiriques qu'on a mises en place avec le social listening, bon, je passe sur des détails euh, techniques où ça va un peu plus loin que ce que je vous explique ici d'un point de vue technique, mais euh, on s'est dit pourquoi pas utiliser euh, la donnée du social pour identifier ce que nous on appelle euh, des ingrédients émergents qui deviennent de plus en plus populaires avant qu'ils ne, ne deviennent trop populaires pour pouvoir justement les utiliser et les lancer euh, à bon escient euh, dans le cadre d'innovation produit. Et c'est quelque chose qu'on a décidé de mener avec l'influence, à la fois dans le cadre du partenariat qu'on avait depuis quelques années, et en lévergeant justement leur connaissance du web sur différents pays. Donc on a mené ce, ce pilote au départ en France et aux états unis et Guillaume va couvrir cette, cette approche plus méthodologique. Et je reprendrai la parole pour vous donner une illustration de ce qu'on a fait. Merci Christian. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut prévoir le futur Voilà, donc, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Minority Report avec Tom Cruise, où euh, la police du futur arrivait à intercepter euh, les, les, les meurtres avant qu'ils se commettent. Donc là c'est un peu le même sujet, on a des, des suspects qui sont des ingrédients, et on veut essayer de les attraper, on veut, on veut essayer de les détecter avant qu'ils euh, euh, qu fassent le buzz. Euh, donc en fait c'est savoir si on peut avoir les ingrédients de demain avant que les hipsters euh, le, le, le, les découvrent et s'en emparent. Donc ça, c'était euh, la question de dire, voilà, est-ce que la, la donnée sociale, est-ce que les conversations qu'il y a sur le web social, les conversations publiques, permettent euh, de faire cette anticipation Alors, évidemment, c'est un problème qui est compliqué et c'est pas juste un problème de dire, bah, on n'a qu'à mettre de l'EI dans tout ça euh, et l'EI va se débrouiller. Aujourd'hui, euh, l'EI ne fait pas ça. L'EI fait plein de trucs. Moi, j'ai commencé à faire de l'EI il y, y a plus de 20 ans. Euh, L'EI ne, ne, ne sait résoudre que des problèmes qui sont beaucoup plus circoncis que ça. Euh, et aujourd'hui le problème c'est qu'on ne sait pas forcément où regarder dans la masse de données qui sont publiées sur le, sur le web social. On sait faire des modèles prédictifs en AI, on sait avoir euh, des choses intéressantes, mais on a une donnée dans le web social qui est beaucoup trop hétérogène, beaucoup trop massive euh, pour, euh, pour s'y retrouver. Ce qu'on saurait faire, et ce qu'on s'est dit qu'on qu pouvait faire, c'est de dire par contre, si on a un ingrédient ou plusieurs ingrédients, on peut commencer à avoir des, des time series, donc des séries euh, séquentielles dans le temps, on peut regarder la forme de, de, de ces séries, et on peut avoir des algorithmes de machine learning qui vont regarder s'il n'y a pas des patterns qu'on peut identifier, et justement avoir euh, des, euh, des prédictions statistiques sur les chances que bah, cet ingrédient, le volume de conversation augmente, et donc si le volume de conversation augmente, c'est qu'on est dans une popularité croissante. Donc en fait, on s'est dit... Bah, on peut simplifier le problème pour y arriver, à condition de pas rester à juste à un niveau logiciel euh, dans notre plateforme, mais ouais, je peux, faut que je pointe, de, de faire en fait un process euh, méthodologique, de développer une méthodologie, euh, donc qu'on a développée, qu'on a proposée à Christian et à ses équipes et qu'on a validée ensemble. Où on s'est dit voilà, on va, on va partir d'une longue liste de 800 ingrédients. Euh, et, euh, et ça, ça résout... Alors ça reste une liste impressionnante, mais ça, résout le pro... enfin, ça simplifie le problème quand même énormément. C'est-à-dire que regarder 800 ingrédients à la main et regarder euh, tous les profils de, de, de Time Series, c'est impossible. Par contre, là, on est dans une tâche qui est répétitive et intense en calcul, donc typiquement dans ce que l'intelligence artificielle sait faire. Donc à partir de ça, on peut mettre des modèles d'AI, et voilà, les machines n'ont pas peur du, de, du nombre 800. On peut les faire tourner et on peut, en fait, screener euh, X ingrédients qui vont matcher un certain nombre de critères euh, quantitatifs. Et à partir de là, on peut ajouter une couche euh, qualitative euh, pour se dire, voilà, est-ce qu'on est qu a raison Est-ce qu'il y a des, des outliers, euh, comme on dit, en statistique. Et on peut euh, arriver à une, une shortlist de, de suspects euh, intéressants à regarder. Et on peut même aller plus loin en regardant de, ce qu'on appelle des look-alikes, et en disant, ben voilà, maintenant qu'on a euh, identifié ces, euh, ces Y euh, ingrédients qui sont prometteurs, est-ce qu'on peut en trouver d'autres euh, dans le futur On peut continuer à monitorer ça et se dire, ben, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres qui ont les mêmes caractéristiques. Alors pour rendre ça concret, j'ai un problème de clicker je ne sais pas il faut que je clique. Alors je vais revenir un peu en arrière. Donc voilà, pour vous dire ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est dit, voilà, pour que ça marche, il faut qu'on associe la technologie et euh, cette expertise de marché. Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire juste avec de la technologie et qu'on a pu faire en mélangeant les deux. Alors pour rendre ça concret, est-ce que vous connaissez qui dans cette pièce a entendu parler de, le, euh, de la joie Ganda Voilà, donc on a une hipster parmi nous. Euh, voilà. Donc ça c'est une, euh, une plante qui est utilisée dans la médecine traditionnelle indienne, c'est pas très connu encore, mais euh, je donne cet exemple parce qu'il euh, est assez un, intéressant. Donc ça c'est un des exemples que notre modèle a détecté pour dire voilà, bah, là il y a quelque chose qui se passe, c'est pas encore très connu, la preuve il y a très peu de gens dans la pièce qui en ont entendu parler, mais le volume de grossation est en train d'augmenter et il y a des caractéristiques au niveau de cette courbe euh, qui font qu'on pense que c'est statistiquement un ingrédient qui risque d'être intéressant à regarder et qui risque de devenir plus populaire. Alors c'est de la statistique, mais encore une fois, on est parti de 800 ingrédients qui seraient impossibles pour nous ou pour Danone à regarder un par un, et on arrive à une liste beaucoup plus courte de, euh, de candidats potentiels, et, euh, et donc ce qui simplifie énormément le problème, et ce qui permet ensuite à Danone de, euh, de prendre des décisions, et euh, notamment des décisions business, et là-dessus je vais laisser la parole à Christian, pour nous expliquer ce qui a été fait avec ces, euh, avec ces données et cette étude. Alors pour prolonger sur Ashwagandha, pour vous rappeler, on a testé cette approche aux états unis et en France, donc l'exemple est toujours américain. Et en fait, Danone, à la lumière de ce qui a été développé en termes de forecast sur cet ingrédient, sachant que... Euh, il était prometteur euh, à lancer donc ça c'est une gamme de produits qui existe aux états unis euh, sous une marque qui s'appelle Vega je vous ai parlé de, du rachat en 2017 de White Wave qui est euh, le leader mondial des euh, euh, plant-based products et euh, Vega en fait partie ce sont des compléments alimentaires euh, qui est basé à Vancouver d'ailleurs euh, et pour euh, insister sur le point, la shwaganda a des vertus euh, fortifiantes, et notamment pour euh, euh, la, le, les muscles. Ici, ce sont des compléments alimentaires protéinés donc une sorte de shake en fait qui est très américain dans la consommation et qui a donc été lancé par Vega. J'aurais voulu vous présenter une autre initiative mais qui reste confidentielle mais qui est basée sur ce qu'on a pu faire émerger comme nouvel ingrédient. Donc ce processus on est en train de l'implémenter dans d'autres pays sur des bases d'ingrédients pour pouvoir effectivement identifier plus en amont ce qui peut être prometteur comme hot topic. Bien entendu, il y a des éléments aussi qui sont liés à la R&D. Sur celui-ci en particulier, la partie organoleptique est un point essentiel. Donc demain, on n'aura pas de yaourt à la shwaganda parce qu'on a une sorte de goût en fait qui est difficile à maîtriser. On est allé vite alors, on voulait terminer avec un petit clin d'œil avant de passer au, au Q&A. D'après vous, quel est le hashtag qui est le plus tendance en ce moment en France No idea Bravo <rire> C'est le hashtag canicule2019. Et donc, je voulais en profiter, encore sur les fameux plant-based, pour vous inviter à... Voilà. À déguster les glaces alpro qui sont les glaces végétales quasiment les seules du marché en france aujourd'hui simplement pour vous rappeler que alpro voilà c'est une marque de, de danone merci